c'est comme ça voilà coucou comment ça va coucou coucou comment ça va j'espère que vous allez bien euh, alors euh, bah écoutez nouveau vlog le truc qui est cool avec ce nouveau format en fait je prends mon téléphone ou ce que j'ai sous la main ma caméra et euh, voilà bon ce que vous avez derrière moi c'est un mall des shopping mall partout ici des malls partout et en même temps le truc c'est que pour faire vos courses la plupart du temps les, les supermarchés sont à l'intérieur donc j'espère que vous allez bien, bah écoutez, ici à Singapour, il pleut tous les jours, hein. voilà, il fait bien gris et tout ça, et en même temps c'est pas plus mal parce que du coup il fait super bon, je crois qu'il doit faire 20, aujourd'hui il a fait 23 degrés, c'est un... exceptionnel, exceptionnel, euh... et par contre il fait super humide, j'espère que vous allez bien, j'ai lu les commentaires sur mon euh, premier vlog, le premier vlog, et je vois que certaines sont super contentes, je pense que ce sont, ce sont surtout les, les personnes qui me suivent depuis le début, puisque oui, en arrivant à Singapour, je me souviens que je faisais énormément de, de vlogs, quand même assez régulièrement, euh, et je partageais voilà un peu mon quotidien et tout ça. Et après, bon, c'est vrai que euh, mon, mon, mon contenu l'a changé tout simplement euh, parce que j'ai aussi changé. Euh, mais franchement, je suis contente de reprendre des vlogs. Et, euh, et, euh, et surtout, ça me fait super plaisir euh, d'avoir été une amie, euh, d'avoir été euh, une sœur pour certaines d'entre vous. Franchement, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir quand je lis certains commentaires. Même si c'est un commentaire, vous voyez une personne ah bah pour moi, la personne elle a de la valeur. C'est pas le nombre. Après il y a des gens je sais qui psychotent par rapport au nombre, oh, que là, combien mon vlog il fait de vues, combien mon post il a fait de j'aime, machin. En fait moi je, je partage et, et euh, bah, s'il y, y a des, des pleins de vues bah, tant mieux, s'il n'y en a pas bah, tant mieux. Mais je partage ce que j'aime et surtout euh, comme je vous disais quand j'ai un message d'une personne qui me dit ah mais Hasna tu m'as apporté ça machin ou ceci ou cela, ça m'a été utile pour ceci ou pour cela, bah, ça me fait juste trop plaisir même d'avoir aidé une seule personne. Vous voyez Alors ah, j'ai mal au bras Voilà, je reviens du boulot. Euh, je suis habillée en <rire> tout en blanc aujourd'hui. Tout en blanc. Voilà, la journée s'est bien passée. Franchement, euh, ça va. Comme je vous disais dans le vlog précédent, euh, le midi, ça... je ne prends plus de pause du midi pour l'instant. Pour essayer d'avancer dans, euh, dans ce que j'ai envie de faire, que ce soit de la lecture, euh, formation ou autre. Et, euh, parce qu'une fois que je rentre à la maison, je vous assure que c'est c'est chaud en fait. Parce qu'en général, quand je rentre à la maison, je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps euh, c est, c est, c est, et ça passe trop vite. Vous voyez, 4 heures, euh, je fais ma prière, on prend un petit goûter, on enchaîne avec les devoirs, il y a toujours quelque chose à faire. Euh... En plus, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que les filles, les filles, elles sont inscrites dans une école, donc elles ont euh, l'école voilà, normalement et donc elles ont des devoirs euh, régulièrement. Et en plus de ça, on fait le français, avec le CNED, c'est la dernière année normalement. Normalement. Chaque année, je me dis, c'est la dernière année, on continue. Donc, on va voir. Mais en, elles, elles, elles suivent les, les cours du CNED en, en complémentaire. Ils appellent ça complémentaire international. Donc, en fait, le complémentaire international, je vous ai fait une vidéo par rapport à ça. C'est quand vous choisissez de scolariser votre enfant et de continuer à lui donner les enseignements du CNED avec le programme de l'éducation nationale. Et vous avez un autre programme, c'est ce que j'avais fait la première année lorsqu'elles étaient en cours préparatoire au CP. Lorsqu'elles étaient en cours préparatoire, c'était en full-time. C'est-à-dire que les filles, mes filles n'étaient pas scolarisées. Voilà, elles étaient vraiment en full-time instruction en famille et dans ce cas-là, vous n'avez pas l'autorisation de scolariser votre enfant. Vous voyez, c'est vraiment, il ne doit faire que ça. Alors que dans le CNED complémentaire, vous pouvez, vous avez la possibilité, c'est vraiment fait exprès pour des gens qui vivent à l'étranger, des Français qui vivent à l'étranger et qui veulent, euh, qui ne veulent pas mettre leur enfant à l'école française, vous voyez, et, ou qui peut-être n'ont pas la possibilité ou autre, voilà, chacun fait ce qu'il veut au final, et chacun a ses raisons, euh, mais qui veut continuer à leur donner cet enseignement. Voilà. Euh, je vous ai fait une vidéo par rapport à ça, vous tapez Kned, Hasnabe, vous allez tomber dessus, vraiment, j'explique tout, tout, tout, tout, tout, euh, retour d'expérience, etc. Donc voilà, et euh, voilà, Donc du coup, en fait, il y, y a... Quand elles n'ont pas de devoir à l'école, euh, l'école ici à Singapour, euh, ce n'est pas une école locale, puisque l'école locale, c'est un peu compliqué, je devrais vous faire une vidéo par rapport à ça, une autre vidéo, mais en gros ici, la plupart des, euh, des étrangers sont dans les écoles internationales, donc vous avez plein d'écoles internationales, la française, la canadienne, l'américaine, l'allemande, plein, plein, plein, plein. C'est un truc de dingue l'offre ici, il y a tellement d'écoles, euh, c'est dingue, franchement c'est dingue. Et euh, par contre, voilà, si vous voulez que votre enfant euh, apprend le français, du coup, ben là, vous allez euh, chercher les écoles qui proposent le français. Et là, du coup, la liste, elle est, euh, elle se raccourcit énormément. Il y a Le choix, vraiment, il se compte sur le bout des doigts. Euh, mais euh, euh, du coup, en fait, quand elles n'ont pas de devoir à l'école, ici où elles vont, en général, je bosse avec elles le français. Et des fois, il nous arrive de faire les deux. Vous voyez, euh, quand elles, elles ont juste... À, la plupart du temps, en semaine, c'est beaucoup de relecture. Elles doivent relire des pages d'histoire, de sciences ou autre. Euh, c'est vraiment très différent comment euh, les, les, les matières par rapport euh, à l'école en France. Vous voyez, avec le CNED, étant donné qu'elles sont en CE2, elles n'ont que trois matières. Euh, en complémentaire international, bien sûr. Donc, euh, il y a du français, mathématiques et questionner le monde. Et pour nous, dans questionner le monde, on met euh, tout ce qui est histoire, euh, éducation civique, euh, vous voyez, la science et tout. Alors qu'ici, hein, dans les écoles euh, internationales, c'est vraiment, ils appellent ça des sujets. Ils ont, des, ils ont différents sujets, subjects, différentes matières. Et donc, ils ont vraiment... Euh, vous voyez, mes filles, elles ont des mathématiques, anglais, euh, elles ont sciences, histoire, géographie, ICT. Euh, elles, font, euh, elles font de l'informatique. De, de, de l'informatique. Euh, quoi d'autre Je crois que c'est les grosses matières. Mais du coup, ça fait vraiment beaucoup de boulot. Ça fait beaucoup de boulot parce que quand elles ont des devoirs... Vous voyez Ou quand elles ont des projets, elles ont des projets pour chaque matière. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, après c'est une particularité, on va dire, c'est une particularité. Alors, ce que vous voyez ici, vous voyez les grands euh, bâtiments. Puisque l'idée des vlogs, comme je vous disais, c'est de vous donner des informations. Et euh, je veux que ça soit utile, en fait. Et euh, je trouve que c'est intéressant de vous montrer la vraie vie à Singapour. Alors, vous voyez les blocs que vous voyez ici C'est ce qu'on appelle des HDB, d'accord En fait, c'est l'équivalent des... Euh, des HLM chez nous, ça appartient au gouvernement euh, mais les singapouriens peuvent acheter les HDB et alors là ici vous avez les HDB et juste en face, là par exemple ici ce que vous avez ici, la résidence qui est là ça c'est un condominium c'est une résidence privée voilà. Euh, et donc euh, en général les HDB les, les prix sont, c'est dingue hein, je sais pas euh, en France mais à Singapour dernièrement, si vous faites des recherches vous, vous allez voir c'est incroyable le, le, le, les, les, les, les prix des loyers ils ont explosé explosé explosé d'ailleurs euh, en juin notre contrat là, notre loyer se termine notre, notre bail et donc on, il va falloir je ne sais même pas ce qu'on va faire en fait on va voir si si si on va négocier dans tous les cas elle nous a déjà dit euh, attendez que le marché il a explosé vous allez euh, vous savez très bien qu'on va devoir augmenter mais c'est pas une petite augmentation c'est waouh donc du coup on verra d'ici le mois de dans quelques, dans quelques mois en fait ce qu'on va faire la plupart du temps dans les, dans les HDB ce sont énormément de locaux quasiment que des locaux parce que qu'ils achètent en fait leur HDB, je peux pas vous expliquer ma copine a m'a dit expliquer un milliard de fois je comprends rien leur truc, c'est un système de 99 ans en fait l'appartement, la, la, la, en fait quand ils achètent euh, ils achètent mais ça leur appartient pas vraiment mais ils peuvent revendre, bon bref c'est compliqué, c'est compliqué comme truc euh, mais euh, euh, on, a, on a expérimenté la vie en HDB euh, pendant deux mois puisque euh, il y a deux ans on ne trouvait pas d'appartement et donc du coup on a été logé dans, dans un hdb pendant trois mois pendant trois mois on a été logé dans un hdb euh, et c'est vrai que là vous êtes pour le coup vraiment vraiment euh, qu quasiment qu'avec euh, qu des locaux parce qu'en fait quand vous comparez le prix d'un hdb avec le prix d'un condo vous voyez c'est quasiment la même chose là maintenant à l'heure actuelle je vous assure que euh, les, les prix ont tellement explosé le truc c'est que quand vous vivez dans une résidence vous avez des services vous avez la sécurité euh, c'est tout vraiment à la sécurité. Hein. C'est genre, euh, vous êtes en taxi ou en voiture, euh, vous devez passer par la sécurité pour pouvoir accéder à l'appartement, vous avez une salle de sport, vous avez des facilities, etc. Vous voyez euh, Donc, euh, playground en bas, souvent pour les enfants et autres. Euh, voilà, bah écoutez, on, il pleut et pour le coup, j'ai même pas pris mon parapluie, il est dans mon sac. Je vais accélérer parce qu'en fait, il faut que je rentre, il faut que je goûte, il faut que je me touche et euh, tout à l'heure, on ressort. Je vous direz où, où est-ce qu'on va Ok Allez, on se retrouve dans pas longtemps. Bon, oh, Super, hein Voilà. Euh, j'ai pas ma carte. J'ai perdu ma carte. Je ne sais pas où elle est ma carte. Donc, je vais devoir attendre que quelqu'un rentre ou sort. Mais étant donné qu'il pleut... Mince. Et j'ai pas envie de faire le tour. En fait, il y a une, il y a une entrée principale de l'autre côté. Mais euh, j'ai trop la flemme. C'est trop loin. Alors, Ce qui est cool, vous voyez, il y a une petite boutique en bas de la maison. Et euh, ça, c'est pratique. Ouais, plein de cochonneries, il hein. n'y a pas que ça, non, il y a des trucs, euh, y a... vous avez aussi des, pro... des produits de première nécessité, euh, mais c'est super pratique quand vous avez besoin de quelque chose, et il y a même une petite clinique qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Ahmed, il a testé le docteur et franchement, c'était pas il n'a pas du tout aimé donc euh, je crois pas qu'on va... On va rester chez notre médecin euh, habituel. Euh, voilà, bon, est-ce que quelqu'un arrive Il y a quelqu'un Anyone Please voilà, c'est parti pour une deuxième ouais. journée. Oui, c'est une deuxième journée quand on arrive à la maison. Bon, voilà, comme je vous disais, comme elles n'ont pas de devoir aujourd'hui, on va en profiter pour répondre à une lettre euh, de la prof du CNED. Donc c'est bien parce que du coup, ça nous permet de revoir ça, la silhouette d'une lettre. Voilà, et euh, moi je vais me préparer. À bientôt, à bientôt. Oui. Euh, non, oui, Rania, à bientôt c'est ici la signature c'est là. Regarde, regarde ici. Allez, c'est parti, On va... je vais me maquiller, mais vraiment je vais faire un truc très léger, rapidement, rapidement, et on y va. Voilà. Allez, Il y a Mariam qui Mariam commence son cours. Et... Voici la tenue. Un foulard. super tout noir. Je pense bien marron. Pour faire contraste avec les petits mocassins. Et le sac, voilà. Bon, il arrive. Ça va, Lania elle va chercher Haroun Tu vas chercher Haroun Mariam, elle a à son cours d'arabe. Attention, attention, Rania Ok. Libertad Puis on s'en va, je vous emmène euh, avec moi. On s'en va à Parc Royal. Donc je suis invitée à un événement. En gros, c'est un chef célébrité malaisien qui s'appelle Chef Wan qui va nous proposer. Alors, qui va nous proposer. Euh, une cuisine authentique malaisienne euh, euh, dans le restaurant Ginger Park Royal. Voilà, Beach Road, c'est une rue super sympa avec plein de restaurants et tout. Euh, donc voilà, on y va. Et, euh, euh, et D'ailleurs, il y a mon... <rire> vous allez rigoler, mais il y a mon boss. Euh, mon ancien boss. Enfin, mon ancien boss. C'est un peu bizarre. Bon, Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, pour l'instant, j'ai fait un break. Si vous me suivez, vous savez que euh, je bosse pour une... Euh, une boîte, une, un groupe euh, euh, FMB, Food and Beverage donc euh, dans la restauration et je m'occupe de tout ce qui est euh, intérieur, euh, de la décoration intérieure chez eux, donc euh, ils ont pas mal de, je crois oui. On lui demandera tout à l'heure, mais il me semble qu'on est à 10 ou 11 euh, restaurants à Singapour, en sachant que chaque restaurant, la plupart des restaurants sont, euh, euh, ont une spécialité. Donc on a euh, un burger bar, on a euh, euh, Tipo, qui ils font que des, euh, des, des pâtes, des pâtes euh, des pâtes. Ensuite on a euh, de la cuisine catalane euh, à National, National Gallery, euh, à la Galerie de Singapour. C'est un super projet d'ailleurs. Euh, voilà, The Great Mischief donc c'est catalan, ensuite on a mexicain avec after wheat, donc vous voyez à chaque fois, à chaque concept on essaie de, de voilà d'avoir euh, vraiment euh, différentes expériences pour les, euh, les clients donc j'ai fait une pause pour le moment je vais pas m'étaler ce, dans cette vidéo, mais euh, depuis le Sri Lanka, j'ai décidé de faire un petit break. Mais donc euh, on se voit régulièrement. D'ailleurs, on s'est vu ce week-end. On était invité dimanche à un barbecue euh, organisé par euh, le, le, mon équipe, mon anci ancienne équipe. Et donc là, en fait, euh, étant donné qu'il est dans tout ce qui est euh, euh, bah, restauration et tout, quand je lui ai parlé de chef One, il m'a dit Ah, mais oui, c'est une célébrité malaisienne, etc. Machin. Donc en général, quand on est invité à un événement, on peut ramener une personne avec nous. Et donc je lui dis Bah, écoute, t'as envie de venir Il me dit Oui. Et, euh, je lui ai dit « Ok, bah, on y va ensemble et on va le voir. Tout à l'heure, monsieur Mousse. Euh, il aime bien essayer de parler français, donc il va être content, je pense. Et ça va, ça ne va pas le gêner d'être dans le vlog. Voilà. Euh, donc voilà, là on va prendre, comme je vous disais, le, la route. On a exactement. Oh purée, on a 25 minutes, on a 25 minutes de route. parti, on va découvrir ça et j'espère que ça va être sympa, on va goûter au plat et euh, bon, c'est un chef qui est réputé, on va voir ce que ça va donner. Euh, moi, j'aime bien la cuisine et euh. mais pour être, pour être honnête avec vous, on ne mange pas souvent malé parce que c'est assez euh, ils ont énormément de produits qui sont frits en fait des plats où la friture. Et donc du coup, ouais, on en mange une fois de temps en temps, mais pas souvent. Euh, alors si jamais vous venez à Singapour et que vraiment vous voulez, vous voulez manger authentique, il y a Maimuna, Hadja Maimuna, Je vous en ai déjà parlé euh, sur Instagram. C'est euh, vraiment une référence ici à Singapour. Je crois même qu'ils ont euh, euh, euh, je crois que, je crois même qu'ils ont une étoile Michelin ou je sais plus combien. Euh, et c'est vraiment super bon. C'est délicieux. Et là, vous me faites vraiment goûter à de la cuisine authentique. Bon, allez on y va, on se retrouve là-bas. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez pourquoi je ne fais pas souvent de de, de live euh, ici à Singapour, là il est 6h44, imaginez, on enlève 6h chez vous et quand je regarde, il y a 27 followers actuellement en ligne sur euh, quasiment 60 000 followers, vous imaginez Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui sont en ligne, c'est pour ça que je, je, je ne fais vraiment pas beaucoup de, de vlogs. En plus, juste en regardant comme ça les profils, j'arrive à en reconnaître certaines euh, euh, influenceuses euh, qui, qui sont singapouriennes. Donc euh, ouais, vous êtes tous les... Voilà, on y est, donc là c'est parc royal et vous voyez Ginger c'est le restaurant qui est accroché là-bas. Et alors, où est-ce qu'il est mon boss euh, euh... Et Moi qui aime beaucoup la déco, j'aime trop. C'est un style tropical. Regardez la décoration. Franchement, c'est super joli. J'aime bien avec les plantes et tout. Regardez les fans. Ils sont originaux euh, en ratan. Donc voilà, c'est lui euh, Chef One. Donc en gros, vous pouvez booker une session en VIP. Oh ah. Est-ce que j'ai l'autorisation de te filmer? Can I film you? Are you okay? Uh, you, to I be in my anything. vlog, yeah, yeah, yeah. it's okay. Yeah, yeah. And most anything. of them are Muslim, so you can say Salam alaikum. Oh, Salam alaikum. This is Mustafa uh, Mous Kamal. Oui. How are you? Hey, I was looking at the decoration. Oui. Yeah, Tony's right as well. Check it out. <laughs> we'll check later. Allez, je vous montre un petit peu. Donc là, c'est euh, la partie. En fait, on est dans un restaurant, donc qui s'appelle Ginger, euh, qui est halal. D'accord Donc là, ici, cette partie, bah, vous avez les clients euh, qui sont là, et de ce côté-là, on a le, les médias, donc euh, influenceurs, euh, il y a de tout, des journalistes, etc. Et donc, on a Chef Juan, qui est quelque part, je ne sais plus où, qui va nous faire une démonstration. Et euh, donc, ici, c'est le, le style, c'est le buffet. Ouh là là, ça, c'est bon. Non, non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est là, qui, ça qui nous intéresse. Oh, il est là. Donc on va goûter en fait aujourd'hui à des préparations qui seront disponibles pendant le qui seront disponibles pendant le mois de Ramadan pour le iftar. Oui. Mmh, ça a l'air délicieux. Quand on va zoomer sur les ingrédients qu'il est en train d'utiliser. Ça a l'air délicieux. Donc en gros il nous a fait. Une recette de laksa, il a appelé ça laksa jojur. Il a cuisiné deux recettes. Un laksa Johor, il y a plein de sortes de laksa, c'est un plat local. Et euh, il nous a préparé un, un dessert que sa grand-mère lui faisait. J'ai trop hâte de goûter et j'ai trop trop faim. En tout cas, ça a l'air super appétissant. This is a recipe of his grandma, Mihun mm. Nyonya. Okay. Which one? This is a Karabu Mihun Nyonya. What about this one? This is Ooh, a rendang udang. Oh, of course. Of course. No, no Ramadan without rendang, right? No Ramadan. Usually, it's not for iftar, right? It's it's hari right? Oh, yeah, hari raya. Yeah, hari raya. Ok alors ça c'est le kuzi Qu'est-ce que c'est le kuzi Kuzi, c'est un curry C'est un bif Non, l'âme Non, mâton, mâton, sorry <rire> On va de dos Oui Non Demain tu vas à la piscine Oui Quand je ne vais pas dormir, je ne suis toujours pas fatiguée Oui, c'est le même Mini, mini, mini, Allez, It's dodo. Allez, comme. Tu as tes livres Ok, allez, comme.